Bonjour les amis, toujours à Cozumel, sur un site archéologique Maya, vieux d'un millier d'années. Et là je suis en train de parcourir un sentier, vous voyez derrière moi un sentier qui, euh, qui est assez récent et qui, qui permet aux touristes de de se balader beaucoup plus confortablement sur les routes, alors qu'en marge de ce sentier, c'est assez intéressant, je trouve ça très métaphorique, il y a l'ancien sentier Maya, qui lui, en revanche, va tout droit, mais est beaucoup plus endommagé et plus compliqué à, à, à parcourir. Et donc, vous voyez que ce, ce sentier-là, comparé à celui-ci, allez, je vous y amène, comparé à celui-ci, c'est un, un monde de différence. Et parfois, dans la vie, la vie ressemble un petit peu à, à ça, c'est qu'on se complique la vie. On choisit de choisir le chemin. On choisit de choisir, c'est bien, mais c'est vrai ça. On choisit de choisir le chemin le plus compliqué, alors que non loin de là, on peut... <rire> se permettre d'emprunter un chemin beaucoup plus simple. Parfois, on pense qu'on doit souffrir pour arriver à des résultats, alors que ce n'est pas vraiment indispensable. Parfois, de vieilles croyances, ou de, de, vieilles, de vieilles images, de vieilles éducations, nous font croire que nous devons emprunter ce chemin-là, alors que nous pouvons emprunter celui-ci. Et quand je vous dis « simplifiez-vous la vie et soyez heureux », eh bien, c'est un petit peu cette métaphore. Allez, je vous dis, simplifiez-vous la vie, choisissez le chemin le plus simple, même si, vous voyez, ça arrive au, à la même destination. Évitez de prendre celui-ci, vous verrez, c'est beaucoup plus agréable. Soyez heureux. Ciao.